Finley ou Bran Bran sans murloc, j'aime pas trop. Ça sera Finlay, je pense. Finley, c'est tout, tout, tout le temps mid-tier. Dans n'importe quelle méta, c'est genre. C'est pas fort, c'est pas nul, c'est juste là. Et on le pique. Il est là et on le pique. Il n'y a pas Naga, on peut pas prendre d'échange. Ça c'est dur. Ça hein. c'est dur. On prend Sylvain Mirouf. Ouais, brique pas de j'aime pas du tout. Je crois qu'on va partir sur une rafame avec le pouvoir. Après, on peut partir en, en classique avec chat de gouttière, mais. Je pense qu'on va, on va rafamer micro si on trouve une autre micro ou un 2-1. Ouais, on va stratégier mi-rouf quoi. L'idée c'est d'avoir un maximum d'esprit combatif, super. Et 2-1. D'ailleurs, esprit combatif on prend au-dessus d'ice block, hein. très important. T'as essayé, chat GPT non. Mais c'est sur téléphone, non Moi mon téléphone il est tout cassé, je l'utilise assez peu. En général, je l'allume le matin pour voir si j'ai des messages. Je l'éteins la journée. Et euh, le soir, euh, je le rallume pour voir si j'ai des messages. Voilà. Non, c'est sur PC, ah, ok. Euh non mais. Euh, non, je vais pas essayer. Mais je vois pas l'intérêt d'utiliser. Enfin, c'est pas un truc qui va me faire spécialement marrer. Et je vois pas d'intérêt professionnel, on va dire, à l'utiliser. Et en termes de divertissement, euh, je préfère regarder un film que faire ça. Bon, voilà. Salut Calio Hello hello bah, Très bien et toi On va ice block, up, up. On peut hein, franchement on peut ice block up up. Hein on a le droit hein, de faire ce, cette fameuse ce... On fera pas pouvoir au prochain tour mais c'est pas si grave. C'est une gif curve en fait. On va chercher la 4 avec notre euh, ça. Je sais pas. Non je crois pas ça c'est fort quand même C'est pas pour faire marrer En fait au lieu de faire des recherches comme Google Qui recherche des sites Là ça te donne direct la réponse Mais genre c'est des bonnes réponses ou pas Ok ok Je crois, moi. Ah, oui, super. Bon, ça, c'est pas ouf, mais... Bon, c'est une belle game, là. On aime bien avoir euh, ça. Euh... Presque parfaite, d'ailleurs. Non, il invente parfois des trucs, OK. Mais par exemple, moi, quand je vais sur Google, c'est quoi C'est pour savoir euh, les séances de cinéma. Euh... Ah mais je me rends compte, je vais jamais sur internet en fait. <rire> je me rends compte en fait, je vais jamais sur internet quoi. Je fais quoi sur internet moi J'écoute, en fait moi je vais sur YouTube et j'écoute de la musique. Mais là il peut pas me faire écouter de la musique, ça change rien. C'est pas comme, euh, je peux pas lui dire, je veux écouter ça comme musique. Si je lui dis, cherche-moi une musique qui fait la la la la la la la la. Est-ce qu'il peut trouver ou pas Si tu trouves pas, c'est de la merde. Genre, tu peux faire un plan marketing. Est-ce que par exemple, si je lui demande la question comment avoir plus d'abonnements Si je lui pose la question comment avoir plus d'abonnements sur YouTube, vous croyez qu'il va répondre quoi Est-ce que est The Fichou est le meilleur joueur de Battlegrounds Réponse de chat GPT Il est difficile de dire qui est le meilleur joueur de Battlegrounds car cela dépend de plusieurs facteurs tels que les compétences individuelles, le jeu en équipe et la chance. De plus, le monde du jeu est en constante évolution et de nouveaux joueurs talentueux peuvent surgir à tout moment. Cependant, The Fichou est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de Battlegrounds en raison de son expertise technique. Putain, il est bon le gars Et il est bon, hein, franchement Enfin, le truc. Pas enfin, un gars, c'est un truc, mais... Putain pas mal Pas mal Ouais mais en vrai j'aurais pas dit mieux franchement. Ah ouais c'est une bonne réponse ça. J'aime bien votre gars là, votre pote, votre pote informatique là. Demandez-lui. Parce que moi j'ai pas l'appli. Demandez-lui comment est-ce que Fichou, ou The Fichou Plutôt, comment est-ce que The Fichou pourrait avoir plus d'abonnements sur YouTube, euh, sur Twitch. Un bon l'excuse ce chat GPT. Mais non, c'est un gars sûr. <rire> non, sur Twitch, pas sur YouTube. Bah si, Demandez aussi sur YouTube. Comment avoir plus d'abonnés également sur YouTube Après, je ne sais pas si c'est ce que c'est un abonné sur Twitch et un abonné sur YouTube parce que c'est différent. Cré Créez du contenu de qualité. Assurez-vous de produire du contenu intéressant, divertissant et de qualité pour vos abonnés. Assurez-vous également de jouer à Hearthstone à un niveau compétitif pour attirer les fans du jeu. Soyez régulier. Publiez régulièrement du contenu pour maintenir l'intérêt de vos abonnés. Ouais bah, Je peux pas faire mieux ça. Je fais deux vidéos par jour. Euh... Ok, ok, bah intéressant. Je re-hup. Je pas trop... T'as 25, il y a après t'as 24, il y a pas des trucs fous. Lui il fait, je sais pas, il s'est fait taper, mais en même temps c'est horrible comme perso, on sait jamais quoi faire. Je pense qu'il faut re-up, mais je suis vraiment pas confiant. Hein. Donc ouais non je peux pas faire du contenu, enfin euh, je peux pas faire plus quoi. J'essaye de faire euh, un maximum de contenu et qui soit le plus intéressant possible tout en étant honnête et faire un contenu euh, qui soit euh, exclusif et excluant. <rire> non mais ok ok, intéressant. Il y a pas de ma... il peut pas m'inventer des trucs quoi. Mais vous lui avez pas demandé pour euh, Twitch Non ça c'était pour Youtube ou pour Twitch ou pour les deux peut-être J'imagine pour... ça doit être pareil la réponse. Ah je tente très bien up mais c'est un peu grid mais je pense que c'est le play quand même avec ce personnage. Ah c'est quoi la réponse Interagissez avec votre public. Répondez aux commentaires de vos abonnés et engagez-vous avec eux. Cela peut aider à construire une communauté solide autour de votre chaîne. Ça, t'es en défaut un peu. D'interagir avec le public, je suis en défaut <rire> Je dois être le streamer qui parle le plus avec le chat, tu rigoles ou quoi Collaborer avec d'autres créateurs de contenu. Ouais, moi j'aime pas les, les êtres humains. Travailler avec d'autres créateurs de contenu d'Hearthstone pour produire du contenu conjoint et atteindre un public plus large. Non mais ça c'est une connerie par contre. Non ça c'est une connerie. Travailler avec d'autres créateurs de contenu d'Hearthstone, c'est une connerie. Mais ok, ok. Pour la streamer, il, il donne des conseils, genre faire des collabs. Ouais, mais ça, ça marche pas sur un jeu de niche comme Hearthstone. Mais ok, ok. Non, mais... Tu peux dire des conneries aussi, le gars. Vous pouvez lui demander de m'écrire une d'écrire une poésie D'écrire un éloge de The Fichou <rire> J'adore ce truc, en vrai. Pourquoi une connerie bah Parce que les gens qui jouent à Hearthstone et qui, qui s'intéressent au contenu internet... Ils me connaissent tous. Ils connaissent tous Stars, ils connaissent tous Oliesh. Donc après soit ils nous apprécient, soit ils nous apprécient pas. Mais c'est pas comme si on était euh, on était euh, 10, 20, 30. On est trois à faire régulièrement du contenu. Il Y a Tars, euh, Oliesh et moi et encore sur Battlegrounds, il y a pas euh... enfin, sur Hearthstone ni Oliesh, n'en fait pas. Mais euh... donc euh, là ça, ça ça marche pas quoi. Et faire du contenu avec d'autres personnes hors Hearthstone, bah en fait euh, soit t'es intéressé, c'est pas comme si c'était un jeu récent, soit t'es intéressé par Hearthstone, soit t'es pas intéressé. Par contre ça peut être vrai pour Marvel Snap dans l'absolu, pour des jeux qui sont plus récents comme ça. Allez, rien. ça arrive, bon, je pense que je vais roll avant de prendre, voilà il y a rien qui va m'intéresser donc je prends d'abord l'info. Ouais c'est pas ouf ce qu'on me propose hein. C'est pas ouf. C'est vrai que tu fais rarement des trucs avec d'autres humains. Mais t'es le boss de l'interaction par contre, ah, c'est gentil. Bah si ça m'arrive par exemple là tu vois la semaine prochaine je vais faire une série de vidéos sur Marvel Snap vu qu'il y a le mode 1v1. Le mode tournoi 1v1. Bah je vais faire des vidéos avec euh, Tars, avec Olé, avec... Euh, pas Oli, il fait pas de Snap. Avec euh, avec Talk. Et euh, je vais essayer de faire une série de vidéos sur des 1v1 contre tous les autres streamers français et inter. Donc je vais faire quand même des choses. Mais après faire une vidéo où on est tous les deux en vocal et on... Moi je suis pas très à l'aise avec ça. Je peux faire des, des, des, des vidéos, des lives... Avec d'autres personnes, mais il faut que ce soit des amis et que je me sente à l'aise avec eux, quoi. Donc, euh. Ouais, clairement, je préfère les murlocs aux humains. Ouais, Après, le murloc, il est tellement mignon. Je vous souhaite... Pas Torque par toi aussi. Torque, il est rigolo, quoi. Ça revient. Drevo, il joue pas à. Il joue pas à Marvel Snap. Après, sur BG, c'est compliqué. Tu peux pas faire des vidéos avec quelqu'un. C'est tellement... Euh, ça m'arrive parfois sur euh, YouTube de faire la vidéo tier list avec euh, d'autres personnes, mais il n'y a pas de gameplay, quoi. On discute de théories, etc. La game, elle s'accélère tellement que t'as pas le temps de discuter. C'est un jeu où... Oh, il est pas mal, l'Hospice, cam là. Pas très à l'aise, parce qu'on prend quand même beaucoup de dégâts, mais... Et on n'a pas de compo sur toi. L'important, c'est de vite se remettre en selle. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. À la véritable fin des temps. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. sur la liste des invités. On fait comme on peut hein. Franchement, je me bats comme un diable de veau, de vos verts. Je vous souhaite ouais. un bon combat. Donc euh, ouais non c'est vrai que je fais pas mass truc mais franchement j'ai pas l'impression... Alors je regarde pas énormément le contenu des, des autres protagonistes euh, Hearthstone et Battle mais je, je sais pas si euh, les autres streamers ou, ou youtubeurs euh, Hearthstone ils font vraiment beaucoup de contenu avec d'autres personnes. Hein. J'ai pas l'impression. Hein. Je dis peut-être des conneries. Pas mal ça. Bon, au moins le bloc a pas pété. Salut à Memoun, salut à tous. Merci Kun Le meilleur d'entre nous, notre Alain Juppé. <rire> merci beaucoup pour le raid, c'est gentil, merci hein, infiniment. Ça, c'est pas mal. Ouais, C'est pas mal, ça. Comment oh, celui-ci ne me plaisait pas non plus? Tenez, voilà une pièce pour dérouler. C'est strong en vrai. On va chercher le gangropter. Yeah. Bon, deuxième mantide. Trop tard, on va juste faire ça. C'est chaud boulette hein. En fait je garde le mecha parce qu'il permet d'activer les mounted. Bah bon, là c'est vraiment de la survie absolue, hein. c'est chaud. Hein. Hello Fish, salut Akizan. Content de voir que t'es encore dans Hearthstone, presque 10 ans que j'ai pas suivi Hearthstone. Et là repris il n'y a pas longtemps, complètement addict au Battlegrounds. Ouais c'est cool Battlegrounds. Ouais c'est génial comme jeu. Une révolution. La de 6 elle sert à quoi Elle donne des démons. Oh non Pourquoi Pourquoi faire cela Un démon. Ah, bah on perd. Ouais, de toute façon, je pense qu'on perdait toujours, mais je suis pas sûr en vrai. Ouais, c'est quand même. Bon, alors plein de démons. Et on va plus avoir de blocs. Et on va jouer contre le mort. Après, faut lever le doigt rapidement. Il faut qu'il y ait qu'un seul mort aussi, ça c'est un peu technique ça mais. OK. Il est pas très gros son board mais ça a clairement suffit. Je ne meurs pas. Ah il y a deux morts. Bon au moins on est top 6 hein. Flash main Non mais flinch main Oh des pièces. Je vais vous faire un beau travail. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Hop. C'est dur dur d'être un bébé hein. Mais bon ah, J'ai vraiment fait du bricolage Mais pff, hardcore hein. je sais pas Si je passe je le mérite hein, Franchement vu qu'ils allaient faire une dernière match sur mercenaires et ensuite arrêter ouais c'est fou hein. je, je suis un peu deg. Hein. j'ai mis, euh, mis plus de 100 balles dans le jeu après j'y jouais plus mais franchement j'avais euh, au fond de moi j'avais quand même un espoir le petit espoir de l'enfant qui, qui, qui se dit le père noël peut quand même quand même peut quand même exister on m'a menti en fait il existe mais euh, ouais ouais c'est Nice, top 4, vamos, top 4, c'est un beau, hein. parfois il y a des top 2 qui sont dégueulasses, typiquement la game d'avant c'est un top 2 dégueulasse, même la game après, avant c'est un top 2 dégueulasse, c'est à dire c'est des belles sorties, très belles sorties, bel tempo, belle réflexion, mais on n'arrive pas à faire le 1 et on est presque déçu de faire 2, bah là franchement je suis super content de faire 3. Parce que là elle était vraiment difficile cette partie de jeu vidéo. En fait j'aimerais bien avoir un ara peut-être là dessus. Enfin, je pars obligé. Ah, lui c'est pas un bon match-up mais bon. Ouais ouais je pense qu'on va quand même mourir là. En vrai je pense qu'on va... On va faire ça peut-être pour péter les boubous mais. Euh, je pense qu'on va mourir quand même Il a Leroy et tout Il a vraiment pas une compo qui nous, qui nous va du tout Mais bon on va faire top 2 Peut-être Execo en vrai Parce que Lui il est à 14 26-14 Ouais ils sont gros les deux hein. je, pense je pense que ça va se finir en 3 Mais c'est pas mal Comment se passe cette session prépa tournoi Ça va Ça va ça va J'engrange un peu de confiance Toujours agréable Ouais c'est trop dur à battre ça On a vraiment un board qui est tout nul d'une médiocrité. Euh... Ah. Encore si ça, ça tapait bien. Il y avait peut-être. Ah, même pas. Il y a peut-être moyen, mais. Ah non, mais c'est bon en fait. Oh, mon dieu, mais c'est bon en fait. Oh là, là Putain mais c'est bon quoi <rire> J'y croyais vraiment pas franchement. Enfin je joue pas avec le, le pourcentage. Donc dans ma tête j'avais 0% et à un moment je me suis dit peut-être que... Et en fait si hein, top, top 2 j'espère. Bon allez je joue des dragons. On a le Hara qu'on va prendre qui marche avec les Monted en plus. Ça c'est pas mal. Hein. En fait, toutes les cartes, elles ont été boostées uniquement à grâce aux deux achats des LM gangrenés. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu avoir deux créas. Elle est vraiment hyper... Techniquement, elle est hyper intéressante, cette partie de jeu vidéo. C'est intéressant. Ça ressuscite avec un PV. Ça peut réattaquer. Il faut juste attaquer first, mais de toute façon, il faut, faut y croire. Hein faire ça hein. pourquoi jouer sans les pourcentages bah ça change rien en ladder en, en tournoi je vais mettre les pourcentages mais en ladder ça change rien ça fait juste ça juste ça énerve pour rien en fait tu sais quand tu es derrière tu sais quand tu es devant c'est globalement hein. donc euh, c'est très en fait l'avantage la, technique d'utiliser les pourcentages, il est pratiquement euh, inexistant, donc euh, autant pas l'utiliser. Après, ça, ça peut être parfois un tout petit détail qui peut être important, donc autant utiliser en tournoi, parce qu'en tournoi, tu tiltes pas, de toute façon, t'es concentré dans ton truc. T'es juste déçu de perdre, mais tu tiltes pas. En ladder, franchement, tu peux tilter, hein. tu perds deux fois d'affilée des 1%, des choses comme ça. Enfin, tu te prends des 1% deux fois d'affilée, euh... Je pense qu'il y a moins de gagner en vrai. C'est plus fun de ne pas les voir en stream. Ah ouais bah c'est mieux alors. A la base, je le fais pas pour vous. Mais... Si ça vous va, si ça vous va mieux, si ça vous va mieux comme ça. On va perdre, hein, je pense. Franchement, je pensais que j'étais devant, là. En vrai, hein, c'est dingue. Hein. Je pensais que j'étais devant. Mais en fait, euh, ouais, c'est quand même bien relou. Ouais, ouais, bah écoutez, euh, j'y ai presque cru à ce top 1. Je suis en train de me dire, mais si je fais top 1 avec ça, c'est incroyable. Mais déjà, top 2, je crois que c'est incroyable. Ouais. Bah on a fait de la magie là. Franchement en plus on avait vraiment le perso Sylvain Mirouf. Pif paf pouf c'est Sylvain Mirouf. Bah voilà. On s'est téléporté en, en top 2. Et pas mal du tout.